Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur la scène, embarquez avec moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, allez merci d'avance.